Les grues, euh, ça vient d'une gamine d'Hiroshima qui a été irradiée après l'explosion atomique oui. et qui a chopé d'une leucémie et les parents lui ont dit, si tu fais 1000 euh, grues, tu seras sauvé. Elle a commencé à faire des grues, elle en a fait 800 et elle est morte. Okay. Donc les enfants des écoles d'Hiroshima ont fini par faire les 200 qui manquaient. Mais, ça s'est répandu avec une coutume, les écoles d'à côté l'ont fait et du monde entier. Aujourd'hui, le musée du d'Hiroshima reçoit 10 tonnes de papier de grue de par le monde. Alors, ils les brûlent pas, ils se resservent du papier pour le recycler et faire des cartes de visite et des affiches.